Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Je TV. Alors, cette fois, on va lire ensemble un texte informatif. Drôle d'époque, oui. Les jeux de d'autrefois, marque Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Autrefois, garçons et filles jouaient à la toupie, au bille, aux osselets, au ballon prisonnier ou à Colin maire Jeux qui sont encore pratiqués dans les cours de récréation ou d'immeubles. Mais certains jeux très populaires dans les années 1950 ont disparu et parmi eux. Le kiné. Euh, on a ici un euh, matériel vraiment simple un manche à balai, par exemple, de 30 cm de long. Et un bout de bois effilé. Et long de 10 cm environ. C'est le kiné. Les règles du jeu. Très simple. À l'aide des manches, il faut jongler avec le kiné et l'envoyer le plus loin possible. La technique. Pas si simple. Avec le manche, on tape sur une des deux extrémités du kiné, déposé sur le sol. Jusqu'à le faire décoller de terre. Oui, si on réussit en jongler avec le kiné, on le frappe avec le manche le plus fort possible. Voici donc une manche à balai, de 30 cm de long. Voici donc le kiné. Euh, de 10 cm de long. Alors, je vais plus loin. À quel jeu d'autrefois joue-t-on encore aujourd'hui dans les cours de récréation Explique avec tes mots comment on joue au kiné. Dresse la liste de tous les jeux pratiqués dans la cour de récréation de ton école, lesquels te semblent anciens. Demande à tes parents ou grands-parents à quel jeu ils jouaient quand ils étaient petits. Et choisis un jeu que tu ne connaissais pas et présente-le à tes camarades. Voilà, et Je viens de lire pour vous, mes chers élèves de CO2, les jeux d'autrefois au Maroc comme l'exemple de Libye, la tupi à la tupie, il y, y a des garçons et des filles qui jouaient à la toupie, aux billes, aux osselets, aux ballons. Présenir, au ballon, prisonniers ou coulombayers. Voilà, à très bientôt